Ça y est, la BlizzCon est passée et avec elle sont lot de nouveautés sur la suite des univers de Blizzard. Que ce soit Diablo avec Diablo 4, que ce soit World of Warcraft classique avec la version Bernie Crusade qui va sortir ou la version officielle de WoW avec Retail, qui continue et qui s'envole vers 9.1, l'aventure continue. Entre autres, on va retrouver une cinématique assez impressionnante comme toujours avec les cinématiques de WoW où on voit Sylvanas et le geôlier. Et une version un petit peu dark de notre ami Anduin, je te laisse découvrir un micro passage. Il y a le lien vers la cinématique juste en bas. N'hésite pas à aller la checker et choper des petits frissons. Dans cette vidéo, ce qu'on va voir évidemment, c'est l'ensemble du contenu du 9.1. À quoi s'attendre, quels sont les changements qui vont avoir lieu sur Shadowlands, à quoi concrètement on va avoir à faire face, c'est parti pour voir tout ça. Alors je vais utiliser... Oh, il y a un qui répertorie déjà tout ce qu'il y a à savoir, ils ont déjà pris des screenshots, des images, etc., donc bon, bah, vu que leur travail est bien fait, je vais fortement euh, l'utiliser pour cette vidéo, donc merci à eux, et il y a le lien de l'article juste en bas dans la vidéo également. Donc, on a cette petite cinématique. Boom Boom Boom, Chain of Domination, 9.1, le nouveau World of Warcraft. Ok, qu'est-ce qu'on a dedans Dans un premier temps, on arrive, boum, on arrive dans The Maw. En fait, les quatre congrégations vont s'unir pour aller casser la bouche au geôlier et à Sylvanas. On va, du coup, avoir un campement où on va tous dans The Maw, et on va accéder, du coup, à des nouvelles zones de The Maw. Tu pourras également mettre des montures normales dans The Maw, dans l'antre. Donc déjà, on arrive tous dans l'antre, et l'antre va être là où va se passer concrètement la suite de l'histoire, et on va aller vers la dernière zone où il y a le geôlier. Cette zone-là, c'est Corsia. Donc c'est la toute nouvelle zone où il va y avoir pas mal de choses à avoir. On aura également des nouvelles montures. Donc évidemment, pour les fans de cosmétiques, de l'or, etc., il y a plein de trucs. Il y a des montures volantes pour les... chaque congrégation, que je vais te montrer un petit peu plus tard. Et pas mal de trucs à ce niveau-là. Entre autres, qu'on retrouve évidemment, c'est un nouveau raid. C'est un raid à 10 boss. Et je te laisse regarder un petit peu les boss. Taragru, donc ça c'est euh, celui qui vient de tuer en fait euh, dans le Dorgast à l'heure actuelle. Si tu fais, tu vas jusqu'au zéro mort. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je t'avoue que moi ça n'est pas encore arrivé. Tu, euh, tu as Taragru qui vient et qui vient de casser la bouche. Tu as également l'œil du Geôlier, celui qui te bloque à 7 sur 5 dans l'antre. Et tu vas avoir la destin des Idanais, et un boss de fin. Sylvanas, rien que ça Sylvanas en boss de fin ça promet un raid de 10 boss bien dark dont l'entre avec les âmes les plus torturées possibles ça va être badass, évidemment il y a encore 5 boss qui ne sont pas donnés mais ça va envoyer du sec. Tu auras également un nouveau méga-donjon avec tout un tas de trucs qui vont avec. Donc c'est un méga-donjon, c'est-à-dire un donjon à 8 boss qui sera ouvert au mythique à partir de mythique directement, où il y aura 8 boss à aller tuer, un petit peu à l'instar de Mekagnome, qu'on a pu connaître sur la version d'avant sur BF1. Il y aura pas mal de trucs dedans, entre autres on sait qu'il y aura du coup une auction house, donc euh, un hôtel des ventes, qu'il y aura des trucs comme ça. Il va y avoir une histoire de braquage, de portail à prendre pour aller suivre un petit peu l'histoire, à voir, honnêtement à l'heure actuelle on n'en sait pas exactement plus et tout n'est pas encore développé. En termes de covenant, du coup on aura des montures volantes spécifiques à chaque congrégation et on débloquera le vol dans l'outre-terre. Le vol, tu as juste à faire tes campagnes de congrégation jusqu'au bout à partir de la boum, monture et vol. Donc suivant ta congrégation, tu vas avoir des trucs sexy comme les Kyrians, des trucs moches comme les Necrolords, ou tu peux avoir des trucs badass, comme les ventires hein. évidemment c'est un point de vue qui est complètement euh, objectif pas du tout subjectif hein. regarde moi cette magnifique monture pour les tu t'es également un petit renard volant si euh, chez Nightfade donc voilà tu auras des montures propres à chacun suivant ta congrégation tu auras également des cosmétiques des sets d'armure de, que ce soit en cuir en tissu en plaque que tu pourras mixer selon tes envies donc il y a pas mal d'up cosmétiques à ce niveau là les congrégations vont également aller plus loin on va avoir un changement au niveau des intermédiaires c'est à dire qu'ils deviennent il y avoir un ou plusieurs nouveaux types d'intermédiaires, il va y avoir des changements également au niveau de ceux qui sont existants, donc potentiellement des refondes, des réaméliorations, en tout cas, on va pouvoir aller plus loin au niveau de notre congrégation. Leur but, c'est que tu puisses personnaliser encore plus ton personnage à partir des congrégations. Tout n'est pas encore dans le marbre, ça reste beaucoup d'idées. Donc, ils sont également en requête de nouvelles idées pour pouvoir grandir tout ça. Mais dans l'idée, en tout cas, il y aura davantage d'options de personnalisation réelles. Euh, du coup, pas juste cosmétiques au niveau de ton personnage via le système de congrégation. Et également du coup évidemment ça ouvrira une saison 2 de Shadowlands Donc qu'est-ce qu'on aura dedans On aura évidemment un nouvel affix qui est lié intimement au geôlier On aura euh, donc avec une nouvelle saison de Mythic plus On aura évidemment une nouvelle saison d'arène également Donc un reset nouvelle saison d'arène Et au niveau du PVP, grosse annonce, il va y avoir des gros changements au niveau des, des talents d'honneur Pour rappel les talents d'honneur c'est ce que tu sélectionnes Trois talents que tu sélectionnes propres au PVP Et suivant la classe ça la rend nettement plus forte en PvP. Typiquement, en démo destru, tu peux augmenter drastiquement les dégâts de tes Chaos Bolt ce qui va définir plus ou moins la classe en PVP. T'as beaucoup de trucs comme ça, comme le guerrier arme qui, par exemple, a Sharpen, qui permet de doubler l'efficacité de sa frappe mortelle et de réduire de 50% les soins en arène à lui seul sans compter le dumping. Bref, j'ai trop hâte de savoir quels sont les modifs des talents d'honneur et t'en fais pas, on va tous les couvrir sur la chaîne. Tous, tous les talents d'honneur, on les verra exactement. On va savoir qu'est-ce qui va se passer réellement. T'auras également des rewards de saison, des montures... voilà <rire> il y aura des seasonal rewards évidemment au niveau des montures également donc pour rappel il y a aussi un nouveau système dont j'avais parlé un petit peu sur, euh, sur la chaîne au niveau également des Mythic, plus qui va te permettre d'avoir une nouvelle monnaie qui va te permettre de monter tes stuffs de Mythic, plus qui arrivera également évidemment un petit peu avant mais qui sera également présent sur 9.1 donc tu pourras te stuffer en pvp, tu pourras te stuffer en mythic plus et tu pourras te stuffer évidemment dans le nouveau raid qui honnêtement balance déjà des frissons et du coup, ça sera grosso modo le contenu de la 9.1. Donc une nouvelle région un, euh, que tu vas pouvoir découvrir dans l'antre. On va pouvoir aller là où le geôlier nous projeter. On va voir le, euh, les montures volantes qui vont être débloquées. On va avoir un nouveau raid, une nouvelle saison PVP, une nouvelle saison mythique. Pas mal de nouvelles montures et de trucs comme ça à grind à côté pour les personnes qui kiffent ça. Et on va voir du coup un nouveau lore, une nouvelle suite de quêtes qui va nous expliquer justement quels sont ces nouveaux mystères qui nous ont mis en place quel est le réel but du geôlier, il y a un système d'artefacts et compagnie à découvrir avec, et évidemment du coup le petit rework de talent d'honneur qui va faire plaisir pour les joueurs PVP. Bref, j'ai super hâte, je te laisse me dire ce que en penses toi dans les commentaires, et prends bien soin de toi.